c'est On se retrouve sur Sonic 3D Blast En 3D. En 2D, pardon. Non mais si je c'est En euh... 3D, ça sert à rien. Hein. Non, c'est le. Vous savez euh, le... le jeu mauvais euh, en 3D Le tout premier Sonic en 3D. Eh bien, ils est fait en 2D. Mais, mais bien meilleur bien sûr évidemment. Bien meilleur. oui c'est vrai euh... comment c'est tout ville à voir vont... bon... on va pas en ou quoi mais... ils vont repérer, pas dans la c'est gars c'est pas gars enfin, je sais hier, hein. 3 des blagues justement. Oh ah, non On manque une On va arriver au boss. Des bons, ah il donne pas tous les débrouilles lui. J'ai juste... vu. Ah ouais c'est des nouveaux boss avec un nouveau pattern et tout. Ah, ah, non, Ah, je t'ai sûrement le dessus. Ok, on va terminer le acte 1. Le 1. Si, ah, bon, je reçus. Je sais ce que je vais dire à on va, passer, on va pas on va pas ok y a un bouclier jaune ah ça sert à faire des abonnés non ah si ça, le euh, bouclier jaune sert à faire des abonnés ah, des... je crois que dû mettre des abonnés voilà. voilà, je peut faire maintenant Non, on trouve trop des plastes, justement. Je peux pas. Parce que non, c'est des robots de trop des plastes en plus. c'est juste des, des recolores. Ah, il y en a, c'est juste des recolores. Mais... Ah, d'accord. Ouais. Ah, ouais! Oh. voilà ah wow. Je suis un monter sur sa gueule. Ah, j'ai un peu de rester là. Ah, bossy, les ski. Ah! Sonic Mania au départ on voit un de robots. ensuite on voit lui. Attends, je mélange une de Non, c'est ce qui a... est bon. Ah oui, on libère que des flics. On libère pas d'autres de... dans les capsules. Dans les capsules, en tout cas, je parle en libère des flics. Là, okay. Pour moi c'est pas... Pas ah, le niveau officiel pour moi c'est... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, ok, que... okay. Ah, mais... non, non, non, le truc de 2 je entre, euh, entre mais je connais pas je, là, je connais pas le ah ouais c'est le premier la première on l'a on l'a en fait. parce que j'en ai une. Ah, oh, il y des statues de Ducal. Ah, ça on va, les deux, non, on Ah, je, je prends un esprit de toute façon, sur ce jeu. Je fais juste... Ce jeu. Ah la car, ouais, on voit bien le mauvais je... oui. Un nouveau gameplay dans ce livre C'est intéressant. Voilà, c'est ça que je vais montrer dans ma vidéo, je fais pas... genre... bon, je vais me Ah Et si c'est chiant. Ah oui, c'est référence à... Un arrière gaming ou quoi Bon. Parce que des top on a fait des nids surtout plus j'ai de fois oh, euh, oh, ça on oh, euh, jaune pour faire des hommes de plus en plus en quoi en plus en surtout en mais... gauche. à la gauche, la gauche de... ah, ah non c'est de l'eau Ah mais oui, non je dis que pas un portail de vitesse, ils sont J'ai légèrement en plus. On va pas m'avoir toi. Ah c'est pour la vue. Mmh. Je suis encore un peu dans l'eau. Ah, non, elle prend le checkpoint. <rire> ça j'ai un monde qui m'entend péter dans le jeu. juste tonique. Ça, il va y avoir un nouveau sonique sur le truc. Box. quoi c'était juste pour une vie Dis pas, je vais mourir après de ça. Oh, juste la chance, hein. ah. Jusque. Jusque de la chance. Zut. Juste de la chance. ah mon hein. agrément, t'as aussi. Ah bon. J'arrive, j'arrive, j'arrive, vu. Ah, il n'y a pas de bosse. Ah non, oui, les est mini-bosse, elle nous donne des émeraudes aussi. Mais elle euh... nous donne pas, mais. Ouais, c'est le même genre de boss que dans l'autre manière. Oh. C'est pour lui. C'est l'autre qui s'est passé par lui. C'était le jaune qui ont lancé des, des bons, enfin le vert, tout Et là, il fait Ouais, il y a eu besoin d'une deuxième il il n'y a pas de boss. C'est étrange. Chez ce, ce monde-là, il vais a pas ça boss. Il oh non non un pas oh non non non non non non non non non non non non non non non non non lui partout il y a statut de lui partout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 Il n'y rien touché à la manette. J'ai pas une à ouais. pas. Assez Je pas. Il faut monter les est très de Il y a évidemment. C'est terminé. Ah, il fallait rester là où je pense mais oui, lui je me tue à chaque fois lui <rire> <rire> je suis en arrière au bout du point de vue à qui se met au bout de direct hein. ça, on pas, ah, non on n'a pas le temps de se on va en arrière est ouais, hein. ah non il y a un bulbeur peu ok bon, ça c'est juste pour un bonus Est que... ouais, je Ah oh, mais... C'était bien par là. Oh, non, il fallait rester en haut. Pour non y est en Non, ça reste des trains. Oh. Je comprends là. Ouais, j'ai raté. Ah ouais, j'ai raté. It's